d'être là, merci d'être euh, là pour cette présentation. On va faire déjà directement un, une petite mise en contexte. J'ai 4000 serveurs, 4000 applications qui sont inter-facing, avec des vulnérabilités qui sortent euh, tous les jours. Vulnérabilités critiques, je, je prends uh, typiquement uh, vulnérabilité uh, autour de PHP, FPM qui est sortie la semaine dernière et qui permet d'avoir Remote Code Execution sur un serveur. pour certains cas très précis. Et bah là l'idée en fait on se retrouve avec cette vulnérabilité euh, et on se dit bah, comment est-ce que je peux en fait arriver à le qualifier et me dire bah, dans mon contexte OK je suis vulnérable à cette à cette attaque okay. j'ai 4000 serveurs bah dans le fond j'ai quoi j'en ai 1, j'en ai 10, j'en ai 100, 1000 les 4000 sont peut-être exposés et sont peut-être du coup vulnérables à cette cette vulnérabilité. Et là, l'idée, en fait, c'est qu'on bah, a envie de se poser cette question et on avait cette problématique en interne chez Michelin. Et on a créé du coup, un outil qui nous permet du coup, de répondre sur euh, ces différentes problématiques. Donc, voilà. Pour vous donner, euh, j'ai tiré ça du, du site CBI Details. Bah, y a, effectivement, il y a quelque chose qu'on qu n'arrive toujours pas à expliquer. C'est entre 2016 et 2017, on est quand même passé de 6447 vulnérabilités. Euh, sur l'année 2016 à 14 714 sur, 2000, sur 2017 grosso modo ça fait un petit peu plus de, de fois deux là dessus pour, pour vous montrer un petit peu la, la tendance de vulnérabilité bah, qui commence du coup à être euh, à être donnée sur internet voilà la de CVE details si vous voulez aller voir bah, c'est un site qui vous permet de référencer identifier les vulnérabilités sur euh, tout un tas de composants bah, grosso modo je trouve une vulnérabilité je suis pas sur euh, voilà, Njinx, ben, ce que je peux faire, c'est qu'on ben, va voilà, trouvé une vulnérabilité sur Njinx, donc ils vont vous donner un numéro, un numéro CVE, qui vous permet du coup d'identifier cette vulnérabilité. là, okay ben, l'idée, c'est le nombre de vulnérabilités par année qui ont, euh, qu ont été découvertes. Ça, ça ne inclut pas du coup ce qu'on appelle des 0D, donc des vulnérabilités que ben, les personnes peuvent utiliser et puis revendre euh, dans des marchés euh, un petit peu bizarres. Et là, sur 2019, on est à peu près à 12 174 vulnérabilités euh, pour, euh, pour le cru 2019. On est à Bordeaux, du coup, je vais, je vais parler cru. Euh, alors, pour donner euh, et mettre ça un petit peu en pratique, bah, par semaine, ça fait combien de vulnérabilités qu'il faut arriver à traiter Ça en fait à peu près 319. 319 vulnérabilités bah, qu'il faut, du coup, arriver à prendre et qualifier au sein de notre organisation. Donc là, euh, je prends euh, typiquement chez nous. Bah, voilà, on, on a une petite équipe, on en reparlera euh, plus tard. Et notre, bah, le but, c'est quoi C'est d'arriver à prendre ces vulnérabilités et se dire, bah, OK. J'ai un périmètre, euh, alors ça peut être voilà, euh, quelques, quelques, quelques machines, comme quelques dizaines, quelques centaines, quelques milliers, qu'on va avoir et qui vont directement être exposés sur un tas, donc potentiellement qui, qui peuvent être compromis euh, d'une minute à l'autre. Et c'est de se dire, bah, sur ces 319 vulnérabilités par semaine, ok, euh, est-ce que je suis vulnérable ou pas Et là, du coup, c'est un challenge qui est, qui, est assez, qui est assez compliqué. À ça, en fait, on peut aussi rajouter bah, l'effet un petit peu média. Alors on entend parler de on entend parler de certaines vulnérabilités. Et là souvent, bah, en fait, ce qu'on peut s'imaginer, bah, là, c'est ça. Voilà. Le management, bah, il est là, il se dit, bah, ok, je reviens le, le matin à 8h, et je me dis, bah, en fait, euh, hier soir à 19h, j'ai entendu parler d'une vulnérabilité. Bah, je sais pas, je prends l'exemple de BlueKeep, qui était à la vulnérabilité RDP euh, qui permettait du coup d'avoir remote code execution sur un serveur Windows. Bah, c'est de dire, euh, bah, j'ai entendu parler de cette vulnérabilité hier. Là, on est ce matin 8h, à 8h10, je voudrais avoir le résultat. Est-ce qu'on est vulnérable okay. Et, et là, en fait, c'est, on va dire, un petit peu l'autre version côté, côté euh, équipe sécurité, c'est de se dire, euh, bah, euh, bah, en fait, ce qui est compliqué, c'est que j'ai une panique là qui est, on va dire, ultra blindée. on est peut-être 4-5 à travailler là-dessus, et ça commence à être chaud parce que j'ai 500 vulnérabilités, déjà, qu'il faut que j'arrive à qualifier, quoi. Et là, c'est dire, bon, un phénomène de priorisation qui va arriver, hein, évidemment, mais on va dire que le sentiment que, que, que l'équipe sécurité qu'elle peut avoir, c'est de dire, euh, ouais, c'est vraiment très très compliqué, comment est-ce que je peux arriver à faire cette chère okay C'est vraiment pour vous donner l'état d'esprit. Choc-choc, le, le nom fait, fait souvent sourire, qu'est-ce que ça veut dire Choc-choc euh, vient du cantonné, c'est le nom d'un dialecte cantonais, et euh, permet de dire, bah, voilà, c'est quelque chose qu'il faut arriver à faire maintenant, tout de suite, dans l'instant, euh, sans aucun délai. Donc là, là c'était assez simple, donc on va dire que c'est si je fais un petit peu l'analogie avec l'outil qu'on a développé, mais bon, en fait je pense qu'on est, on est concrètement en plein dedans. C'est à dire qu'on avait besoin de faire un outil, d'où le nom Chop Chop, qui nous permet du coup de comprendre une vulnérabilité, de l'implémenter sous forme d'un plugin, on verra ça tout à l'heure avec, avec David, et après du coup pouvoir le lancer sur un périmètre plus ou moins grand, donc, voilà quelques, quelques machines jusqu'à plusieurs milliers, et leur donner du coup un résultat, euh, bah, hyper pragmatique en disant bah, « Ok, là en fait, euh, j'ai trouvé que tel serveur, je sais pas, en Asie ou en Amérique du Sud, ben bah, ouais, en fait, là il, là, il est vraiment vulnérable. » Donc voilà, l'idée de chop chop c'est quoi C'est avoir finalement un outil qui nous permet du coup de répondre très très rapidement, tout de suite, maintenant, dans les minutes à mon management. Pour euh, cette présentation, du coup, on est, on est deux personnes. Euh, je me présente extrêmement rapidement, donc du coup je m'appelle Paul et je travaille chez Michelin en tant que team lead et avant ça du coup j'étais dans les équipes euh, sécurité. Et donc bonjour à tous, moi c'est David Rigodi, je suis le fondateur de la société ITARVER, je fais de la formation et du développement d'applications en Python. Et euh, moi je vais compléter le talk de, de Paul avec plus l'aspect et la casquette technique. Paul, lui, va plutôt avoir l'aspect sécurité. On se retrouve juste un peu plus tard pour justement voir un peu plus en détail comment on a implémenté cette critiques. Donc le contexte, avec le pastel, ça, ça risque de pas forcément très bien passer, c'est quoi Le contexte qu'on avait du coup chez nous, c'était qu'on avait des milliers, et là je parle effectivement bien de milliers, de serveurs qui étaient grosso modo qui sont exposés sur Internet. Pas forcément du coup un, un accès admin sur, sur la machine, forcément on n'avait peut-être pas les accès à pas forcément les accès à RDP sur la machine. Euh, et ça c'est euh, dû pour euh, plein de raisons, c'est-à-dire bah, typiquement il y a une acquisition, voilà. un grand groupe a décidé d'acquérir une entreprise, pas de problème. Et là du coup ce qu'il va falloir faire bah, c'est que cette nouvelle acquisition va faire partie de notre périmètre. Et donc du coup tous les serveurs qui sont exposés sur internet font partie de notre périmètre. Et l'équipe sécurité chez nous n'avait pas forcément les accès automatiques aux machines pour répondre du coup à cette question, il y a plein de personnes qui pourraient se dire mais comment ça se fait vous n'avez pas d'accès à SSL voilà, bah là, typiquement elle s'en vient, c'est un très bon exemple. Donc du coup on n'avait pas forcément d'accès d'admin sur, sur les machines et on avait du coup une landscape tech, c'est à dire au niveau des technos utilisés, et ben bah ça allait un petit peu, on avait grosso modo un petit peu de tout. Ça pouvait être de l'ASP, comme ça pouvait être du coup un dernier WordPress, comme ça pouvait être un WordPress d'il y a quelques versions euh, et qui n'était qui était pas forcément euh, très très mûr ou qui était justement pour le coup trop mieux, euh, ou ça pouvait voilà, être une petite application PHP qui avait complètement été oubliée, euh, comme ça pouvait être voilà, juste une application Angular, euh, State of the Art, là, maintenant, tout de suite. Okay Donc c'est-à-dire que là on avait, on va dire au niveau des technos, il euh, y avait tout quoi. Il y avait absolument de tout. Et là, la situation qu'on a en tant qu'équipe sécurité, c'est OK, j'ai plein de serveurs qui sont entre guillemets à moi, mais malheureusement, bah, du coup, je peux pas forcément auditer le, le code source tout de suite. Je peux pas voir comment bah, les librairies sont téléchargées, comment est-ce que ça marche, etc. Donc là, on se retrouve dans une dans une approche, alors là, si on, si on a des personnes qui travaillent dans, dans la sécurité, un petit peu typé black box, ok C'est-à-dire, bah là, euh, en fait, un pen test ou quand on va faire en fait justement quelque chose qu'on euh, qu qu'on va appeler black box, bah ça va être de se dire, bah voilà, je suis externe euh, complètement au site, c'est-à-dire, bah voilà, je suis un utilisateur, un internaute lambda. Et du coup, bah, je vais aller sur le site euh, mycompany.com et commencer à regarder un petit peu ce que je peux faire. Ok, j'ai pas euh, d'identifiant, j'ai pas d'accès, j'ai pas d'informations sur la société. Et là, il va falloir, du coup, que je fasse tout ce travail moi-même. Et là, on se retrouvait exactement dans ce cas-là, type black box, en se disant, bah voilà, j'ai des serveurs qui sont sont déposés, j'ai quelques noms de domaine, mais est-ce que je les ai tous on Pas forcément sûr. Donc euh, il y avait des étapes d'énumération de, DNS qu'il fallait, euh, qu fallait arriver à faire de l'un côté parce qu'on n'avait pas forcément accès au registrat en tant que tel. Donc voilà, c'est vraiment le, le, le contexte en tant que tel c'est qu'il y avait énormément de parts d'inconnus et on n'avait pas énormément d'informations. Vraiment, la seule information qu'on avait, c'était soit les adresses IP, soit les enregistrements DNS et quelques enregistrements DNS. <coughs> Donc, après, au niveau des contraintes, euh, eh ben, on avait euh, des choses euh, qu'on avait besoin rapidement. Euh, on avait besoin d'accéder rapidement à ces informations. Euh, et aussi, l'une des contraintes primaires, c'est que c'est une petite équipe. Euh, donc, en fait, le développement a été fait au niveau du CERT, une équipe de sécurité à Méchain. Euh, il y a beaucoup plus d'analyse sécurité dans cette équipe que de développeurs. Donc, euh, on va dire qu'on avait euh, l'autonomie et euh, l'obligation de développer de bout en bout le produit jusqu'au déploiement. Donc ça, c'est un avantage, mais c'est aussi une contrainte, puisque euh, bien sûr, il n'y avait pas que ce projet à gérer, mais euh, tout au moins, c'était à prendre en compte dans le développement. Euh, il y a aussi euh, à faire attention aux faux positifs. Euh, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais il y a des informations de faux positifs qui peuvent tomber, euh, mais des, ça peut être des vrais ou des faux positifs. Donc grosso modo, si on prend un petit peu le contexte qu'on avait, avec les contraintes, ça ressemble à ça. C'est-à-dire, bah, du coup, voilà, Paul, ta mission si tu l'acceptes. Alors j'avais pas forcément trop le choix. C'était, bah, il va falloir que tu arrives à nous sécuriser, tout ça. Et là, on se retrouve bah, avec la machette, on se retrouve dans la jungle, en se disant, bah, finalement j'ai un truc qui est complètement inconnu devant moi, et bah, ce qu'il va falloir faire, c'est arriver à se frayer un chemin dans cette jungle. C'est arrivé, arrivé bah, un petit peu à élaguer, arriver à avoir un petit peu le tour, se faire son fortement, et puis évidemment, du coup, arriver à survivre et faire en sorte que les sites qu'on a chez nous, bah, finalement, ne se fassent pas attaquer et qu'on arrive du coup à détecter les vulnérabilités le plus rapidement possible. Donc, on a créé Chop Chop. Donc, là, on va commencer à aborder un petit peu la partie technique. Déjà, euh, juste dans son contexte, comme il a dit, Paul, euh, c'est euh, un projet qui a été initié à l'état de POC. Euh, qui a été approuvé et on a souhaité, donc, par la suite, il y a à peu près un an, le rendre un peu plus industrialisable. Euh, auparavant, il était écrit en Python 2.7, donc, comme tout le monde le sait, euh, c'est pas bien maintenant. Euh, donc, on a poussé pour le rendre supportable sur la version 3.7 euh, et on a rendu aussi un module euh, assez souple de gestion de plugins. Ce qu'on voulait, c'est qu'en fait, euh, les gens puissent se l'approprier. C'est-à-dire qu'une fois qu'on récupère le produit, ce qu'on voulait, c'est que chaque utilisateur, chaque développeur puisse créer son propre plugin sans trop de difficultés. On verra un peu plus en détail tout à l'heure. On a essayé de le rendre assez souple et assez simple à utiliser pour qu'on n'ait pas besoin de connaître entièrement le produit, juste la manière de créer un plugin pour pouvoir rajouter ses propres tests. Et là, là-dessus, on avait des on contraintes on on parle de DevSecOps. DevSecOps c'est un peu la, la bulle. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans euh, Les gens disent bah, tiens voilà j'ai lancé Zap sur sur mon site et, et on appelle ça des DevSecOps. Euh, là je pense que l'idée c'est quoi C'est on a un outil donc un outil qui est on va dire typé tech et qui est typé effectivement bah, vraiment sécurité. C'est comment est-ce qu'on peut arriver à aussi l'industrialiser et dire bah, voilà j'ai envie de le pousser à tous les développeurs. Attendre que ces développeurs bah, fassent un site, justement, qu'il n'y ait aucune vulnérabilité du OWASP, top 10, etc. Bon, je pense que c'est louable mais euh, malheureusement, il bah, y a la vraie vie aussi. Et là, on se rend compte que la loi de Murphy, malheureusement, elle tape assez souvent. Donc là, l'idée, c'est d'arriver à avoir un outil qui nous permette directement de l'intégrer dans, dans, dans, dans le chaîne d'intégration. Et proposer ça, du coup, à tous nos développeurs chez Michelin. Euh, donc ça fait quand même pas mal de personnes, on est à peu près à plusieurs centaines, donc ça, ça commence à faire, et là c'est quelque chose qu'on essaie de, de pousser et qui nous permet aussi du coup de tacler à, dans la foulée bah, tout ce qui est problématique de régression en termes de sécurité. On enfin, parle de régression quand on fait du test, okay, donc, euh, les différents tests, test unitaires, test to end etc. Mais quand on parle de sécurité, on parle pas très, très souvent en fait de régression là-dessus. Alors j'ai un exemple qui est assez, assez rigolo, on, on entend parler du bug bounty, Alors, le bug bounty voilà c'est euh, je suis une entreprise, je vais du coup, proposer à une communauté de personnes du coup, de tester mon application et euh, bah, s'ils trouvent des vulnérabilités, moi je vais leur donner de l'argent. Ou ça peut être des stickers, enfin, un t-shirt, des choses comme ça. Et il est déjà arrivé que des personnes bah, du coup, trouvent des vulnérabilités critiques sur euh, une entreprise, ils vont patcher, pas de problème, ils vont payer la personne, la personne va être contente, etc. Ils ont une version plus secure et ils se retrouvent que Plusieurs semaines plus tard, plusieurs mois plus tard, il redéploie une nouvelle version et cette nouvelle version a encore bugué. Et du coup là, le bug continue. Une autre personne arrive, dit ah bah tiens j'ai trouvé une vulnérabilité critique. Bam, il récupère le cache. Une deuxième fois, l'entreprise se dit ah bah mince, on avait patché mais qu'est-ce qui s'est passé Donc il tant qu'ils arrivent à comprendre des gens internes. Euh, mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont redéployé une version de l'application qui était à la fois encore buguée. Okay là en fait avec, euh, avec notre outil et l'outil chop ça permet finalement de répondre à la problématique, de se dire bah ok. On va déployer en continu, ça peut être une fois, dix fois, cinq fois, je ne sais pas euh, combien de fois par jour ou combien de fois par semaine. Et là, c'est qu'on va pouvoir retester de manière déterministe, euh, donc je sais pas, une fois par jour, vérifier bah, l'état dans lequel mon application est. Okay et pour arriver à, à travailler et tacler cette problématique de régression de sécurité. Je pense qu'on n'en parle pas forcément assez. Il y a vraiment un gros point. Pareil sur toute la partie line Security. C'est finalement, en fait, grosso modo, arriver à fluidifier un petit peu le, les process en termes de sécurité et proposer quelque chose à nos développeurs qui puis justement il à mettre en pratique avec juste quelques lignes de code. Donc, grosso modo ça peut juste être un petit snippet à rajouter dans une sorte de step directement dans GitLab Series. On, on en reviendra un petit peu plus tard. Et Chop du coup nous permet de répondre à deux questions, les deux questions qu'on avait vues auparavant avec euh, la petite image de Shiny. C'est quoi C'est est-ce que je suis impacté Et là, répond de manière très binaire. Oui, je suis impacté. Non, je ne suis pas impacté. Et si je suis impacté, bah, grosso modo, j'ai combien de serveurs qui sont impactés Ok Là, c'est-à-dire bah, voilà, j'ai une vulnérabilité BlueKeep qui tombe demain, BlueKeep V2 qui permet d'avoir un RCE voilà, depuis Remote Code Execution directement avec un service RDP qui est ouvert sur Internet. Bah, là, cest se dire bah, ok, je vais écrire un plugin qui va déjà récupérer cette information, faire pourquoi pas quelques traitements en plus pour être sûr que la machine cible est bien vulnérable et remonter l'information. Okay et ça, c'est grosso modo ce qu'on a envie d'avoir, un pragmatisme je dire, dans la sécurité et pas forcément parler de oui, très certainement qu'il pourrait y avoir un scénario d'exploitabilité dans ta machine est exposée, Elle est effectivement vulnérable. Voilà le nombre de machines que tu as qui sont, qui sont potentiellement attaquables tout de suite. Okay, donc c'est vraiment, je pense, un pragmatisme en, en termes de sécurité. Je pense qu'il est vraiment hyper important et qu'on a essayé de mettre dans Chop Chop. Donc ça fait 80 plugins, mais ces 80 plugins, où, en règle générale, quand on a un hit, c'est-à-dire que quand Chop Chop va nous répondre quelque chose, c'est qu'en règle générale, c'est une action qu'il faut traiter extrêmement rapidement. Okay, Vraiment l'état le, le, le, le, d'esprit qu'on a essayé de donner à cet outil. Là, on va prendre quelques exemples de plugins, qu'on utilise en interne. Donc, comme le disait Paul, on en a 80 actuellement, et c'est amené en fait à évoluer régulièrement en fonction des, euh, des vulnérabilités qui sortent, euh, puisque bah, une nouvelle vulnérabilité qui sort, on se dit peut-être qu'on aimerait bien aussi créer notre plugin pour pouvoir le rajouter à cette liste de plugins et le rejouer les prochaines fois. Là, je vais vous donner quelques exemples, je vais vous en donner deux. Euh, L'exposition euh, des points SVN, alors ça peut être des points git, euh, c'est des choses qu'on peut retrouver. On a masqué le domaine, mais là, on voit en fait euh, que, oh, ici. que si on tape dans l'url .svn et les informations qu que l'on souhaite, style ben, on peut récupérer tout l'historique des SVN. Et récupérer, du coup, à l'intérieur des informations qui peuvent être sensibles, des secrets, euh, ou toute autre information, des tokens, etc. Donc on a un plugin qui nous permet de faire un check, une vérification sur chaque domaine, sur les domaines que l'on va préciser, et dire attention, on a trouvé que ce plugin sur ce domaine, il avait euh, possibilité de pouvoir récupérer l'historique de SVM. Le deuxième, c'est... Euh, à peu près la même chose, c'est un fichier qui ne devrait pas être exposé, c'est le « htpassword euh, ». Ben là, grosso modo, on accède à des informations aussi critiques, des informations de mot de passe, et euh, ben on y accède encore une fois via le navigateur en rajoutant « .htpassword » dans l'URL. Et bien pareil, on a créé un plugin qui va permettre d'aller vérifier si cette URL est accessible en fonction du domaine. On va donner pour chaque plugin des recommandations en disant ben, si vous êtes exposé, s'il y a un X qui sort sur ce plugin et ce domaine, on vous conseille de faire ça. Là, par exemple, c'est ben, tout simplement euh, l'enlever, le, le, le, ne pas l'exposer. Et le prochain, c'est Paul qui va vous en parler. En fait, ce qu'on a avec, avec ce que montrait justement David tout à l'heure, c'était, ça pouvait être, ben, ok, je vais changer mon web server. Euh, et là, maintenant, en fait, mon fichier est plus interprété par ma page. Et grosso modo, ce ben, voilà, c'est pas forcément au développeur en fait de se poser ces questions-là, c'est plus de se dire ben, euh, là on va on va concrètement lui donner un outil qui va lui permettre en fait de, de, de faire ça à sa façon. Bon. on arrive justement sur toute une partie de l'information disclosure Donc là, c'est pas forcément une, une vulnérabilité en tant que telle, euh, mais par contre ça peut ça peut commencer à donner des infos. Voilà. Donc là, en fait, dans le petit encadré rouge, c'est quoi Il y a des adresses IP, des adresses IP internes, et ça c'est vrai qu'en règle générale, en tant qu'attaquant. On va commencer à regarder un petit peu, voilà, mycompany.com, récupérer les informations. Tiens, ok, c'est quoi les ranges d'adresse IP qu'il va utiliser Ah, ok, ok, ok. C'est un 10, quelque chose. Bon, très bien. Ça va lui permettre, du coup, d'affiner un petit peu ses recherches, rechercher sur Facebook, rechercher un petit peu partout pour essayer de récupérer encore plus d'informations. C'est ce qu'on appelle, du coup, les phases dosing, voilà, de toute la partie open source intelligence, pour récupérer un maximum d'informations pour qu'après, en fait, la personne se dise, bah voilà, je vais arriver dans le périmètre et je sais exactement. Grosso modo, comment, comment ça peut marcher Donc rien de critique forcément là-dessus en tant que tel. Par contre, voilà, après ça peut donner, ça peut donner accès à des informations type euh, des, des services qui peuvent être tapés. Euh, et je pas forcément l'URL. Je sais pas, on aurait pu imaginer un service euh, super, secret, euh, DB ou quelque chose comme ça. Euh, ou pourquoi pas des backups comme pour Parce que ça, on est aussi arrivé à en trouver. Mais voilà, c'est donner de l'information en tout cas au, euh, à l'attaquant. Et on veut surtout pas le faire. Donc, voilà encore un, un dernier. Donc là, c'est grosso modo des policiers flash qui sont beaucoup trop permissibles, voilà, avec un wildcard, et avec ça, malheureusement, ça vous permet de bypasser toute la partie SOP, c'est une origin policy du browser, euh, donc typiquement, on vous envoie sur attaquant.com, attaquant.com, avec une policy de ce bout-là, va bah, vous, vous permettre du coup de lancer des requêtes vers, vers ce site sans aucun problème, je ne vais, vais pas forcément m'étaler là-dessus, mais c'est typiquement des choses qu'on essaie, de, qu essaie de détecter, et qu'on essaie, qu essaie de bloquer le, le, le plus rapidement possible. Et de faire donc voilà, On a écrit un petit plugin, donc les plugins, on va vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est extrêmement rapide, en grosso modo, 10 lignes, 20 lignes de code, on peut arriver à avoir un plugin d'écrit. Ça se comprend tout seul, juste en le lisant, il n'y a, a aucun problème. Et là, l'idée, c'est d'arriver à agrémenter cet outil au travers des nouveaux plugins que vous aurez. Bon, je ne sais pas, ça peut être de l'identification, tiens, de endpoint graphql. Va, voilà, typiquement, écrire un petit plugin qui fait ça, je pense que ça se fait à peu près en 30, 40 secondes. Donc c'est justement, on va dire, quelque chose... Euh, voilà. On voulait, on voulait arriver à le faire. Voilà. rapidement. Voilà. Je vais essayer d'avis du coup de parler du plugin. Donc là typiquement on a un plugin euh, qui correspond à peu près à celui qu'on avait vu pour SVN. Donc cette fois c'est l'équivalent pour Git. Euh, et ça c'est un plugin. Donc euh, 24 lignes pour faire un plugin. Il a l'air assez simple, il y a notamment la méthode description et fixe qui est juste des informations qu'on retrouvera dans le fichier d'export pour donner des informations sur que fait le plugin et comment éventuellement on peut ne puiter sur sur ce domaine avec ce plugin. Donc, Comme le disait Paul tout à l'heure, ça peut être en fait juste de l'information. Par exemple, on a un plugin GitLab qui va juste vérifier l'existence d'un GitLab sur un domaine. Ça, c'est pas forcément une vulnérabilité ou quelque chose qui est sensible, c'est juste une information. Et donc, du coup, cette information si on la retrouve au travers euh, du champ sévérité, euh, la, la constante sévérité qui va de 0 à 9, 0 étant la chose la moins critique, 9 étant extrêmement critique. Euh, et du coup, on, on se dit que là, ben, c'est la même chose, on expose des informations au dépositories de son Git, et on peut trouver des secrets à l'intérieur. C'est une très mauvaise pratique, donc c'est quelque chose à ne surtout pas faire et à, à, à enlever de, du serveur de prod. L'information très importante, euh, Donc, déjà pour créer un plugin, on va hériter de la classe plugin qui a tout un tas de comportements. Euh, la première chose à faire, c'est cette fameuse confrequest. Cette confrequest, c'est euh, un tuple d'informations et euh, chaque information va correspondre à un triplé de paramètres. Donc ces triplés sont séparés par des underscores, voilà. c'est ce qui ce petit underscore qui définit le premier, le premier paramètre, le deuxième et le troisième. Le premier correspond au protocole, vous l'avez deviné, HTTP et HTTPS. Le deuxième correspond au port. Bon. On essaye là le HTTP sur le port 80, le truc classique, mais on pourrait essayer le port 8080 80, ou 123. Euh, et le, le dernier, c'est le chemin le pass, c'est-à-dire ce qu'on va traiter après le domaine. Puisque l'algorithme chop, -chop qu'est-ce qu'il fait Il va aller récupérer ce protocole, il le concatène au domaine. Euh, qui veut scanner, il rajoute le port, et éventuellement le passe. Il va itérer sur le nombre d'éléments que constitue ConfRequest et à chaque fois, il va dire s'il si trouve un hit ou pas. Et pour ça, il utilise la méthode check, qui là est extrêmement simple. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle va récupérer en paramètre l'objet request, qui est le retour de, euh, du package request en Python, et elle prend son contenu et elle va vérifier, là, qu'on a exactement la chaîne euh, crochet, branch. C'est tout. Et nous, on a défini que si on trouvait ce mot dans le contenu de la request, et ben en fait, ça voulait dire qu'on exposait des informations git non voulues. Et donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est que check on retourne true, et donc du coup, ça voudra dire qu'on a quitté et que le résultat, pour, on va dire ce domaine pour git, et ben on a trouvé potentiellement une exposition git. Si jamais on ne trouve pas ce mot, cette chaîne de caractères, du coup on retournera non, donc ça n'a pas été. Il y a une petite subtilité, c'est qu'on peut retourner plus d'informations, par exemple on a un plugin Drupal qui va nous, nous donner la possibilité de retourner le numéro de version. Et bien là, on va pouvoir retourner au lieu de true ou non, retourner une chaîne de caractères qui pourrait correspondre à la version de, de Drupal. Donc ça, je vous ai expliqué un peu rapidement comment on pouvait constituer un plugin. Je ne vais pas vous faire une démo live, on a eu quelques petits soucis techniques dus à la, à la captation. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vous ai tout simplement fait une petite vidéo et je vais vous la commenter. Donc du coup, ça, ça va être la commande qu'on exécute. Alors, on utilise Pipenv pour pouvoir euh, euh, gérer la virtualisation et gérer aussi une, les, les variables d'environnement. Tous nos secrets sont dans les variables d'environnement. Donc, vous pouvez remplacer Pipenv par euh, Pip. Ça correspond, grosso modo, à la même chose. Et ce qu'on qu peut retrouver, ce qui est intéressant, c'est cette partie-là. Donc, Chop, c'est le cœur de notre application. Et on va lui rajouter un tas de paramètres. Donc, là, il y en a deux. Le premier, c'est tirer D pour dire le domaine qu'on veut vérifier. Là, j'en ai mis un, c'est csptime.org, et on va lui dire, je veux vérifier le plugin Open OpenWodPort. Du coup, on lance la vérification. Donc le fameux loading point, ça c'est piquant pour ceux qui ne connaissent pas, ils vont récupérer tout un tas de, de, de configurations pour pouvoir lancer le script. Il va lancer tout un tas de requêtes. Là, c'est un peu lent parce que je l'ai fait euh, avec le réseau de l'université et euh, mon téléphone passait très mal. Mais normalement, ça, ça, ça va bien plus vite. Et tout à la fin, on va retrouver des résultats. Euh, alors, désolé pour, pour l'illisibilité, mais en fait, on a une information qui est ici. On vient de trouver un lit. Ce qui paraît totalement normal puisqu'en fait, on vérifie que le port 80 est bien ouvert. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement rajouté un deuxième plugin, qui est le plugin Drupal. Il va faire la même chose, les mêmes vérifications qu'on vient de voir, sauf qu'en plus, il va faire aussi des checks sur Drupal. Je ne vous ai pas donné euh, le détail du plugin Drupal, mais grosso modo, il va vérifier avec tout un tas de, de vérifications euh, dans, le, dans le contenu de la page, euh, s'il trouve des informations liées à Drupal. Là, euh, ce n'est pas le cas, parce que c'est SP-Time, il fait avec Python. Donc du coup, on va, on va retrouver exactement les mêmes informations de sortie, le fameux « Food OPEN web Port FOR l'URL. On peut aussi ne pas préciser le «-p » qui correspond au plugin, et se dire, eh ben, en fait, on va vérifier euh, tous les plugins, donc c'est-à-dire les 80 plugins potentiels, ceux que nous, on a écrits. Vous pourriez aussi vous en rajouter et euh, ça, ça jouera aussi vos plugins. Là, je vous ai donné sur un domaine, on peut le faire aussi, bien entendu, sur un fichier. Donc du coup, le fichier va contenir tous les domaines. Et dernier petit truc, c'est les exports. Où est-ce qu'on va les récupérer On a un fichier qui est généré, un fichier CSV, qui va correspondre en fait à toutes les informations euh, de hit qui ont été trouvées. Donc là, bah, comme je vous ai dit, seulement Open OpenWebPort sur CFP Time, Mais si on en a plusieurs, on les retrouverait tous avec notamment la sévérité. Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'il reste à faire euh, là, j'ai déjà eu l'information tout à l'heure, enfin la, la question. L'outil n'est pas encore open source et va bah, être open source du coup début 2020. Alors, euh, on a eu tous les coups de tampon. Là, on est très content, bel alignement des planètes. On attend juste, voilà, on a un petit peu de rework à faire. On a du coup sur une partie au niveau du caching, c'est-à-dire que plutôt que de faire une requête HTTP euh, typiquement par plugin, bah en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait certains plugins qui, qui tapaient du coup le même URI, okay, donc le même chemin. Donc là, l'idée, c'est qu'on voilà, a fait tout un système de caching en place pour arriver à, du coup, augmenter les performances de l'outil. Donc, il y a juste un petit peu de, de rework là-dessus à faire, un petit peu de refactoring au niveau des plugins, mais ça, ça va arriver et fournir, du coup, des codes snippets à pouvoir utiliser directement dans le chaîne de CI pour arriver à utiliser l'outil hyper rapidement. Donc, c'est juste un tout petit peu de travail à, à faire là-dessus et c'est pour ça que, du coup, début 2020, on cherche à code sur ces euh, outils. On vous remercie énormément. Et si vous avez des questions, peut-être euh, 5 ou 10 secondes pour quelques questions, si vous voulez. Et sinon, merci oui. beaucoup. Et... Oui, euh, à propos de, de la révision open source, euh, est-ce que vous comptez derrière cette publication d'outils On voit que le, le cœur de l'outil, c'est Est-ce que vous comptez a, a, animer une. Une communauté derrière, essayer que ça prenne, entre guillemets, la communauté sécurité des serveurs est quand même assez soudée, on voit qu'il y a beaucoup d'échanges de pratiques. Est-ce que quelque part, il n'y a pas vocation à faire grandir un, un repo open source de plugins Alors, euh, la question était, euh, euh, avec le fait justement d'open source et l'outil, est-ce que ça ne serait pas non plus effectivement avoir vocation pour créer une communauté en fait autour des plugins Parce que dans le fond, euh, toute l'intelligence est dans les plugins, et en fait, tout à fait. C'est-à-dire que l'objectif le, le, le, final, c'est effectivement arriver à créer une communauté là-dessus. On a des plugins qui sont propres à nous, et, mais on en a certains à mon avis que tout le monde a le même besoin. Et il y en a certains où on n'a peut-être pas encore forcément le besoin maintenant tout de suite, mais d'autres équipes peuvent l'avoir. Et donc, euh, oui, oui l'idée, en fait, c'est d'arriver à avoir la communauté qui, qui prenne en main l'outil. Euh, on se rend compte qu'un plugin, voilà, c'est 20 lignes de code, et permet effectivement de faire euh, tout un tas de choses hyper sympas. Et l'idée, après, c'est d'arriver à redonner euh, à la communauté tout à fait tout à fait c'est ça oui oui bonjour je voulais vous demander par rapport au service qui tourne sur les serveurs si vous alliez brute forcer pour voir si c'est vulnérable c'est-à-dire est-ce que ce PHP puisque là vous allez détecter un service web donc vous allez appliquer tous les modules ah est-ce que le PHP est-ce que le Drupal est-ce que data patata, ou est-ce que par exemple il y a cette extension sur Chrome qui va être le site vous allez avoir un moyen pour dire Ah, ça, cette page, je sais que c'est cette techno, donc je vais appliquer ce module pour optimiser. Alors, le, la question était effectivement, est-ce qu'on fait un brute force complet C'est-à-dire, bah, on va tester du Drupal sur okay. euh, typiquement une, applica une application Django ou des choses comme ça, ou est-ce qu'on fait quelque chose un petit peu plus fin avec du Wappalizer Alors, effectivement, okay. on le fait alors, sur certains plugins, c'est-à-dire qu'on ouais, a des plugins qui sont vraiment codes euh, de coffrage, donc là, qui ont. Qui vont, on va dire, brute forcer de manière euh, un peu idiote. Mais, mais dans le fond, c'est pas forcément si mieux que ça. C'est-à-dire que là, en fait, on, on part déjà de l'assomption du fait que euh, typiquement, je pouvais avoir une application. Enfin, euh, je veux dire, mon application, maintenant tout de suite, c'est du Django. Mais potentiellement, en fait, il y avait peut-être une application PHP qui était juste avant. Et en fait, il y a encore des bouts de code qui sont présents sur le serveur. Et Je dis ça, mais là, en fait, on retombe directement dans la loi de Murphy. Et des fois, ça arrive qu'en fait, il y ait des bouts de code qui sont restés. Quoi. Donc, euh, donc des fois, en fait, ce, ce brute force, on va dire, non intelligent, euh, peut être encore peut être le en Mais euh, effectivement, on a des plugins qui, du coup, font un petit peu de fine-graining là-dessus et qui d'abord vérifient en fait, les versions qu'on a pour après, du coup, euh, faire des checks supplémentaires. Donc bon, en fait, on a les deux. Oui. Okay. Et la deuxième la question, c'était votre monitoring, en... c'est quoi votre réponse Vous passez sur un serveur, vous allez repasser Du coup, c'est euh, tous les jours. Ouais. Ouais. tous les jours. Alors après là on a, on a effectivement eu quelques petits soucis de, de performance donc euh, donc en fait ça, ça a pris un petit peu plus que tous les jours mais, euh, mais effectivement sinon c'est tous les jours. Ouais. Merci. Pas de soucis. On prend la question ouais. de ah, si vous voulez. Ouais. Okay. Ouais. Merci.